Parce qu'il y, y a aussi des basombes là-bas. Bon, et on dit non, non, et il y a d'autres bazombo à Kenge, alors qu'il y a aussi, que aussi, qu'il arrive jusqu'à Kenge. Non, progressons, progressons. Non, c'est ça l'erreur fatale, que les villages de Minembo se trouvent dans le territoire de Fizi. On crée une entité administrative, la commune rurale, la commune rurale se retrouve, qu'il va jusqu'à Moïga, la commune rurale se retrouve jusqu'à Ovila. et la commune rurale dépasse les frontières de, de son territoire de Fizi. C'est des questions à examiner. Et auprès du président de la République, auprès du Premier ministre et auprès du ministre de l'Intérieur, il faut qu'on examine. Maintenant, certains ne perdent langue. Parce que je suis quand même certaines déclarations dans les réseaux sociaux. Ils disent non. La commune des Minembo doit devenir au chef coutumier, au chef traditionnel. Non, émancipons-nous. Émancipons-nous. Parce que moi-même, pas plus tard, qu'il y a une année, où Vira était le chef-lieu de la province, le chef du district du Sud Kivu. On s'est battu, c'était un territoire rural. Il est devenu ville de ville. Il n'a pas encore de communes urbaines. Alors qu'il devait avoir trois communes urbaines. Baraka est devenu ville. Il doit avoir des communes urbaines. Il y a d'autres communes rurales. Nyanguezi, Kamanyola, Mboko, Fizi, qui n'ont pas été érigées. Pourquoi avoir érigé une seule commune rurale Alors qu'il devrait en avoir dans, dans, dans la région, il devrait en avoir une quinzaine, une dizaine, une vingtaine. C'est ça l'objet de, de, de, de ce conflit Ça fait partie. Et il faut examiner. Je l'ai dit, le ministre de connaît, on se parle, on discute à ce sujet. Et Là. que, et que nous, devons, nous devons penser à urbaniser nos milieux ruraux. La question identitaire, maintenant. La question identitaire. Vous savez que je suis un citoyen de de, je suis un citoyen de la sous-région de Lac. Moi, moi, mon appartenance ah. ethnique, je suis mon qui fait partie effectivement des, des communautés dont on accuse de se battre entre les Babembe, les Bavira, les Banyindu. Vous, faites partie, du, vous faites partie du conflit. Je fais partie du conflit, oui. mais je fais aussi partie de ceux qui peuvent apporter des propositions et des pistes de solutions. Et je parle non seulement ma ma, ma langue, mais pas toi. Je parle les Kirundis, je parle les Kinyarwanda. Je comprends très bien les Kibembe. Les Kinyin, je comprends très bien, je peux parler, je peux me débrouiller. Les machi, je parle. Je me débrouille, les Mashi, je parle. Et mon enfance, je l'ai passé à Mwenga, donc je comprends les kiriga. Et maintenant, les conflits, lesquels Et qu'on reproche aux Banyamulengue qu'elles se prennent comme une communauté supérieure aux autres. Que moi, je ne reconnais parce que les Banyamulenge, je les connais très bien. Parce que les termes de Mulengue, d'abord, c'est chez moi. C'est là où elle est ma mère. Mais on ne laissait plus mourir, c'est maintenant miné Ok Alors, cette question identique qu'on voit laisser laquelle C'est que ceux qui parlent les Kinyan ce n'est pas différent du kinyarwanda Rwanda du Rwanda. Moi, je parle du Kinyan Rwanda. Maintenant, les gens disent, non, euh, nous n'avons aucun lien avec le Rwanda. Nous sommes au Congo. Nous sommes nés au Congo, effectivement, moi j'ai étudié avec des amis, on se connaît très bien, on a même des tests pour savoir qui vient fraîchement du Rwanda et qui est du Congo, on a des tests à faire. J'étais à une conférence à Libreville en 1996, j'ai connu ce cas-là. Tout le monde qui ne parle pas, les Kifulero, les kibembe ou les kignin, ils viennent du Rwanda hier. Ils viennent du Rwanda hier, c'est un des tests. Et nous aussi, je l'ai encore dit ce matin, il faut qu'on se dépasse. Sarkozy est, a été président français. Oui, la solution. Attends, attends, attends, attends. La solution termine par je, je vais aller par la solution. Oui. Sarkozy a été président de la République française. Son grand-père est d'origine grecque. Son père est d'origine hongroise. Mais président français. Obama est venu prendre avec un avion spécial sa grand-mère au Kenya pour aller prêter serment aux États-Unis. Son petit-fils devient président des États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont connu un meilleur président qu'Obama par rapport aux agitations actuelles auxquelles nous assistons à, aux États-Unis. L'intégration. L'intégration. Vous êtes congolais, comportez-vous comme des congolais. Je ne je suis, je suis pas linguiste, mais j'ai fait des recherches. Je me retrouve en Zambie, en 2003 2004. J'arrive en Zambie. J'ai trouvé une tribu, les Bafulira. J'achète en Kifulero et aussi ce sont les Bafulira. J'aimerais que j'ai des frères moi, et je commence à moi. Vous, vous êtes arrivés ici depuis quand Ils ont tout un territoire. La les Bafourira, les, les, les territoires de Boufoulira existent en Zambie. Et comment, moi, je suis mon frère. Comment restaurer la paix maintenant on termine. Pour restaurer la paix, oui. Qu'est-ce qu'il faut quand faire? vous êtes Congolais, comportez-vous, intégrez-vous comme Congolais à part entière. Vous êtes Zambien, soyez Zambien à part entière. Vous êtes Américain, soyez Américain comme Obama, quelles que soient vos souches et quelles que soient vos origines. Intégrez-vous. Et, et bâtissez la paix. Et qu'est-ce que le gouvernement doit faire le gouvernement, ce qu'il doit faire, et ça je n'oublierai pas de le dire, et que le président de la République, je l'ai suivi il n'y a pas longtemps, il a parlé des inégalités sociales. Le sud qui vous, a été, le qui vous a été découpé il y a 30 ans, en 1989. Il y a beaucoup d'inégalités dans cette province qui doivent être réparées. Oui, mais comme partout d'ailleurs. Non, là-bas c'est exagéré. Et ah ça non. fait partie de cette crise-là. Pendant 30 ans, il n'y a qu'une tribu qui gère la province. Quand on veut donner un bonus, on dit non, ce n'est pas un bonus aujourd'hui, donnons un peu mon règle. Pendant un an, on le chasse, on remet la même personne. Pendant 20 ans passé hier, aller poser la question à ceux qui ont dirigé cette province, quel est le budget qu'ils ont alloué à cette insécurité, des fusils d'ouvira ou des Et des fois, quand je le dis, j'ai la cour de tout le monde. Mais j'ai dit ceci. S'il n'y a pas alternance de gestion à la tête de cette province. Il faut une certaine autonomie. Autonomie de Il faut une certaine autonomie dans ce parties de la République. De ben même, oui. Non, du sud-sud. Du sud qui faut. C'est-à-dire Une certaine autonomie. Ou alors l'alternance à la tête de la province. Dernièrement, au Cameroun, les anglophones les anglophones, bon. sud-ouest sud et nord-ouest. Bon, Ils un statut spécial. On ne va pas en arriver jusque là. On va pas arriver là-bas ça fait partie de la, la sud, qui vous, c'est une province comme toutes les autres. On peut en avoir 27 provinces voilà. ou 40 provinces dans mmh. ce pays. Alors, Merci beaucoup, merci beaucoup Justin Vitakouira. Eric, je crois qu'on a terminé. Voilà. Madame et messieurs, c'est donc la fin de cette émission. Les bonnes choses ne durent pas. On y reviendra. Certainement. Indamba, Zimouzisa, ça que tout. Il y a un contact avec les gens qui ont été en contact avec été du corps à moi, harukuwa kama zong, harukuwa k imianda, harukuwa k amashuri du chimira, avacho magizimizi akwamu, dujama shuri haria, harukuza na muriwa, harukuza na maz, ijiomino jocere shoka, amu niko se kuisi, mu n'moku mu gii no, mu n'teriye, iji mu n'abiasa. Kavisa na wakangu rie, chare kivato. On vous est sur le moto, n'insinuez pas même époque. On vous est au kirmoto. Détestez mon courage. Oui, Si ne. vous Changwa handi. Jambo, suis très heureux de vous parler de la façon dont vous avez fait la chose. Vous avez fait la chose, vous avez fait Amago ne peux pas vous parler, je ne de qui à Barahara hara tu vas chercher tu tu vous du fite, ou Il jamais jamais tu quand je suis au siège le Ingabo, Navakuri Ama courir. Mais ministère Ningabo, Nikibazo, qui gouvernement, qui